Il y a ce que maat najrala, bah, j'étais bon. Après, je vois ma à la carade, j'ai il y a ce que la course est professionnelle. Chaque heure de joie de la vie, moi, on a eu. Que j'ai été capable d'obtenir. ma mère a dit que ma mère a dit que tu as dit que tu as dit que Parmi les Raftim, il y می رفتیم cartes, des cartes, des cartes, بود cartes, des بود des cartes, بود cartes, des بود des cartes, des و des cartes, des cartes, des cartes, des cartes, des cartes, je suis allé la moi, pas je je suis je je suis je c'est un peu comme de que je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. ولی بازم امید دارم که بعد از این زندگیم بهتر شود. امید عزیزتم که باز یک دفعه پدر جان و مادر جان خود ببینم تا بگیرمش بگونم که بچه تان باز هم Eh bien, ce, ce témoignage de Razouli, euh, je trouve qu'il est, il est vraiment très, très intéressant sur euh, ce qu'il dit de la dynamique de ces migrants qui arrivent chez nous euh, et, et à lui seul avec ses trois minutes il déconstruit pas mal d'idées euh, qu'on a sur les migrants d'abord ça commence il dit qu'il est c'est un champion c'est un champion de boxe euh, c'est pas un pauvre gars euh, qui est arrivé ici parce qu'il avait rien c'est quelqu'un qui avait beaucoup de ressources dans son pays qui aurait voilà, qui avait une belle vie euh, et, et, et donc premier, premier constat, et ça on, on le voit bien nous dans les, les, les, les études qu'on fait, euh, ceux qui arrivent à partir et, et, et à arriver chez nous, ce sont des gens qui ont beaucoup de ressources, parce que pour faire, pour, pour faire ce, ce périple-là, il faut être un champion, il faut, il faut avoir les ressources en soi, euh, et puis savoir trouver les ressources autour de soi pour partir, pour faire le trajet, pour arriver. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il avait une belle vie. Euh, et ça aussi, on se dit toujours, mais ben voilà, c'est ces miséreux qui ont fui la misère. Non, il avait une belle vie, euh, donc, qui lui manque aujourd'hui, il le dit, il le redit. Et, mais il a été obligé de partir. S'il avait pu, il serait resté chez lui. Parce que très souvent, quand on parle de, de, de l'immigration, sinon de la migration, on a tendance à oublier qu'il y a un avant, la migration. Et cet avant-là, il peut être glorieux. Et donc quand on raisonne en termes de migration, là on, on voit effectivement quelqu'un qui était dans des conditions sociales, économiques, euh, familiales qui étaient très, très chaleureuses. Donc, à la suite de ça, il y a un événement qui arrive et qui, qui le contraint à la migration. Et là, ça montre en fait ce qu'on observe de plus en plus dans les données d'enquête. C'est cette catégorie de migrants forcés, donc migration forcée, qui partent de leur pays. Soit parce qu'il y a pour des questions de violence politique ou parce qu'il y a toute une une situation politique qui contraint la violence, soit pour des raisons personnelles, mais qui sont également contraintes. Ça peut, pour les femmes notamment, on parle d'excision ou de mariage forcé. Donc il peut y avoir un ensemble d'événements comme ça qui contraignent les personnes à migrer donc il faut euh, également regarder pas seulement euh, comme étant une catégorie de migrants mais comme étant des personnes qui ont besoin d'être accueillies des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans ce processus là de reconstruction où ils vont puiser dans leurs ressources et là ils puisent effectivement dans cette nostalgie là de euh, j'avais ça j'avais une vie heureuse et là aujourd'hui j'ai l'espoir à la fois que la situation s'améliore, mais également de revoir les miens parce que c'est aussi ça, un attachement à l'ailleurs qu'on a perdu. Donc c'est assez important d'accompagner euh, ces personnes dans ce processus-là, que ce soit par un processus ou une intervention d'empowerment, de résilience, mais que la société également contribue à les aider dans ce processus de reconstruction. Puis la troisième chose que, qui est très très forte euh, et qui, qui correspond bien aussi à ce qu'on sait, à ce qu'on voit dans les études, c'est qu'à la fin, il dit, j'espère une chose, c'est pouvoir revenir enfin, chez mes parents et leur dire, votre fils est revenu. Et ça, il euh, y, y a une très belle étude qui s'appelle MAFÉ sur les migrations entre l'Afrique et la France, qui a montré que la première chose que les, les immigrés font quand ils ont enfin des papiers, un titre de séjour, c'est de rentrer chez eux, voir leur famille. Et, mais on ne peut rentrer chez soi que si on a un titre de séjour qui vous permettra, qui vous donnera la liberté de faire l'aller-retour. Donc euh, voilà, Donc, euh, en fait, ce qui bloque euh, les gens chez nous, c'est euh, le fait de ne pas avoir de titre de séjour. Quand on a un titre de séjour, on, on peut recirculer euh, voilà. et on rentre chez soi face, souvent.